Ah ouais, je peux pas rivaliser. Je peux essayer, mais je vais être ridicule. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Merci d'être au rendez-vous de cette nouvelle vidéo. Tous les jours, 18h, direction le boulot. Je reviens de Montpellier. J'ai fait la boutique de 50 Cent. Je savais pas qu'il jouait encore, là, tu vois. Et euh. Là, je, tout, je savais pas qu'il passait en France. C'était sympa, il a rien perdu. Il est stock, hein. Putain, qu'est-ce qu'il est baraque. Et voilà. Petite semaine normale. Retour au boulot. Let's see what will happen. Je ne vois rien, là. Putain, calme-toi. Oh, 40 000, on a passé les 40 000 bornes, punaise. C'est bien ma titine. Commence à devenir grande. c'est une Benelli ça, c'est la deuxième que je croise de la journée, pas bah, telle quelle. J'ai croisé une Trek Trail dans la journée. Je crois qu'elle s'appelle Trek justement. Et ça c'est la Leoncino si ma mémoire est bonne, euh, librement inspirée de la Ducati Diavel. Elle est belle quand même. Un bon petit compromis. C'est du cul là où j'ai rêvé J'ai mis un petit coup d'axel sur la ligne glissante Ça va falloir qu'on fasse gaffe en interfil en automne quand il pleut comme ça Ça et les feuilles mortes dans Paris C'est un enfer, il y a certaines rues Alors pour les parisiens, vous reconnaîtrez que les arbres Bon, on n'est pas étouffé quoi Mais malgré tout, il y a certaines rues Où on laisse tomber Notamment celle du boulot là Ça fait un tapis de feuilles Hyper dangereux commence à avoir les pieds un petit peu mouillés ouais tu parles les chaussures elles sont imbibées mais heureusement j'ai tout prévu j'ai un sèche-chaussures au boulot et une autre paire de baskets c'est peut-être pas mouillé au point de s'en servir mais si nécessaire it's possible bon j'ai pas eu le temps de me soulever sur les deux, les deux petits jumps là mais ça nous permet de nous rendre compte que les côtes ça va beaucoup mieux Je vais pouvoir reprendre le rugby Jusqu'au prochain pet Naturellement Non C'est rare en vrai J'ai oublié de vous faire le ménage Normalement là c'est bon Tu vois là toutes ces petites feuilles de merde là ça c'est hyper dangereux, alors, alors qu'est-ce que c'est ce quotidien ça <rire> Quotidien... Ah oui, il faut se mettre sur la bonne voie amigo Très important en région parisienne, toujours être sur la bonne voie sinon on se fait défoncer sa trombine je me demandais, mon sac à dos il bouge tout seul mais j'ai pas mis mon pantalon de pluie là au retour donc je l'ai enroulé vite fait dans mon sac à dos euh, mais à l'extérieur je l'ai pas, pas mis dans le sac je en bref c'est un sac à dos avec rabat là et je l'ai mis en long comme ça, donc il dépasse de chaque côté du sac, ça me fait une prise au vent folle, mais je m'y attendais mais j'avais oublié, je vais m'envoler L'avantage c'est que je le vois dans le rétro, donc euh, je peux vérifier sa présence quoi. Bon, je, suis, je suis chargé à peu près comme lui, mais euh, à moto quoi. Donc euh, je vous laisse imaginer ce que ça donne. Hein. Ah ben tiens. Je pense que c'est un camion de 98 ah, mais Si c'est le cas, je le siphonne hein. Ça vaut de l'or ouais, ces derniers temps Ah bah voilà, ils ont mis des, des panneaux réfléchissants là, pour le... toute l'installation au milieu de la route Punaise, c'est pas trop tôt puis le temps que c'est comme ça Corcus sont trop bas hein. quand t'es derrière les voitures, tu vois pas Sécurité routière, c'est bien la peine d'abaisser les vitesses un peu partout si on fout des trucs en plein milieu de la chaussée qu'on les signalise pas. Enfin bon, bon, bah merci tout le monde. À demain 18h, bonne soirée. Euh... Et puis voilà, des bisous. Ciao.